Ce livre est, est en fait la continuité de ce qu'on a déjà publié il y a cinq ans. Un livre qui s'appelait Habitaré et qui traitait de l'appropriation par les habitants de quatre premiers bâtiments de l'agence qui étaient des immeubles de logements sociaux. Et donc on était allé faire des portraits d'habitants et c'était vraiment eux qui prenaient le dessus. Et ce livre-là euh, traite des trois derniers bâtiments de l'agence livrés, eux aussi euh, cette qualité d'habitat qu'on a envie d'exprimer à travers des très beaux portraits de Gaëla Blondie, photographe spécialisée à la fois de portraits et de, de photographie d'architecture et on voulait également traiter d'une question qui nous tient à cœur qui est la question de la densité la densité parce que ces trois projets sont des formes de densité très particulières on a, donc on a réuni dans un seul ouvrage trois livres sur trois bâtiments différents. Le premier bâtiment, c'est le boulevard Ney, à Paris 18 e qui traite d'un sujet majeur qui est la densification d'une parcelle des années 70. Une densification qui, en quelque sorte, répare un, un problème majeur de non-alignement, de non-qualité urbaine, de non-intégration dans le tissu urbain existant que les grands ensembles ont vraiment connu et créé dans les villes. Le deuxième bâtiment traite d'une tour à Batignolles, donc autour d'un parc, d'un très grand parc, donc un mini central parc, et comment on peut arriver à densifier très haut dans ces zones-là si elles sont mûrement équilibrées avec de la nature en ville. Euh, le troisième projet traite d'un îlot mixte, très mixte en termes de programme, ouvert euh, à Lyon-Pardieu, à côté de la gare, avec euh, à la fois une tour de logement, un foyer euh, euh, social, euh, du coworking, du bureau, une chapelle. Donc cette intensité de mixité programmatique, de vie euh, autour d'un vide qui est semi-public, semi-privé, fermé la nuit, ouvert la journée. Euh, et, et assez, euh, euh, est une solution, pour moi, assez fondamentale pour, euh, pour faire accepter la densité. Le thème qui regroupe ces trois ouvrages, c'est donc la densité, mais la densité euh, euh, raisonnée, une densité acceptable, c'est ce qui nous intéresse. C'est comment essayer de démontrer que la densité, ce n'était pas seulement un outil de planification urbaine, avec des datas qu mesurables, qu'on connaît tous, tous mais au contraire, que la densité, elle avait une dimension subjective, une dimension euh, perceptible qu'il qui, qui fallait essayer de décrypter. Donc à travers ces trois ouvrages, on a essayé de décrypter des éléments qui, euh, qui permettent de comprendre comment une densité peut être acceptée. Bien sûr, nos projets ont, ont des, des variations de densité en termes de, par exemple, de, de cost, de coefficient d'occupation du sol, des variations en termes de de nombre de logements à l'hectare. Mais par contre, ce qu'ils ont en commun, c'est cette capacité à s'intéresser avant tout à une intégration morphologique dans un contexte particulier. Essayer de s'ancrer dans un territoire, s'ancrer dans une situation urbaine particulière. Et cet ancrage, il n'est pas seulement morphologique ou typologique, il est aussi lié à des choix constructifs, des choix de matériaux. C'est aussi une façon de s'ancrer dans un territoire. Donc cette donnée euh, très constructive, qui est, assez, euh, qui est une approche environnementale dont on saisit à l'agence, euh, en particulier à travers la préfabrication, euh, nous, euh, nous aide à, à ancrer un bâtiment dans son territoire. Avec euh, idéal Catherine Sabat, qui disait si la cellule euh, souche de la ville est, est le logement, si on considère que c'est le logement, si elle est malade, c'est tout notre rapport à la ville au quartier aux autres qui est, qui en pâtissent. donc en fait il faut choyer cette cellule souche donc bien évidemment nos projets ils, ils, ils sautent d'une échelle à l'autre en permanence dans leur conception l'échelle urbaine l'échelle du matériau qui parfois arrive très très tôt dans le concept l'échelle du, du logement de la cellule du logement et puis ensuite ce qu'on travaille de façon assez itérative avec nos, nos partenaires, comment graduellement on va aller d'une sphère totalement euh, publique à une sphère totalement intime, le chez-soi. Et ça, ça passe par, euh, bien sûr, des halls éclairés euh, généreusement, bien dimensionnés, on a envie de rencontrer son voisin, mais ça passe aussi par des paliers éclairés naturellement. Ça passe par des escaliers éclairés naturellement. Et c'est ce lien social qu'on peut créer à travers ces espaces communs qui vont générer une qualité de vie, de vivre ensemble. Ensuite, sur certains projets, on est allé très très loin. Le projet de Batignolles, qui est un des projets de, un, qui, qui est dans, dans un des livres, on a trois espaces partagés. Une cuisine partagée extérieure, sur une terrasse partagée, un studio partagé, une laverie partagée, et même une conciergerie donc on est euh, on est allé assez loin mais ça c'est vraiment à travers des ateliers de... organisés par l'aménageur la ville avec des maîtres d'ouvrage qui nous ont suivi qu'on a réussi à pousser euh, le vivre ensemble assez loin le livre il est structuré en, en trois grandes parties la première partie c'est euh, autour de la densité et le titre veut bien exprimer quelque chose qui va au-delà de la densité que les géographes euh, euh, calculent, la densité de vie, l'évidence, density of lives. Et donc c'est vraiment les habitants qui, qui étaient au cœur de nos préoccupations avec ces photos d'habitants qui sont intercalées euh, entre des photos d'architecture. Ensuite, on a euh, la, la question de, des data, le datascope, qu'on a voulu à la fois être très pragmatique avec des datas... Euh, très connues, très usuelles, très habituelles. Et puis des datas qu'on a un peu euh, amenées, plus sensibles, qui parlent de hauteur de la végétation, d'emprise d'espace euh, libre, qui parlent de densité des connexions vières, euh, qui parlent de densité des services à proximité. Et donc euh, tout, toutes ces datas elles permettent d'arriver à une densité qui est un petit peu plus euh, euh, perçue, sensible Et d'ailleurs, on a, on a inventé 12 définitions de la densité qu'on va retrouver à travers les trois livres et qui sont de l'ordre de, de, de la densité sensible qu'on voulait exprimer, qui participe à cette densité acceptable, raisonnée, pour laquelle on milite. La dernière partie, c'est autour de textes que nous avons écrits avec Laura Cardin et, et moi-même sur euh, trois thèmes. Le thème « habiter et coexister », on va invoquer des notions philosophiques, des notions de, de plus de sociologie et des notions sensibles avec même des, des lettres des habitants qu'on a reçues. Euh, la notion de domesticité urbaine, qui est une notion aussi qu'on a inventée, qui traite de l'individualisation euh, des logements euh, depuis la rue, depuis l'espace piéton comment éviter les échecs des années 70 où l'individu est balayé, où on a à la fois des bâtiments répétitifs, massifs, où l'individu n'a plus sa, sa place, et comment redonner à l'individu sa place à travers des espaces euh, euh, privatifs extérieurs qui fabriquent également l'expression de la façade, mais qui aussi cachent l'intimité des logements et permet de plusieurs usages, permet un, un, un choix d'usage et une liberté d'usage importante. Et la dernière notion, c'est la notion de construire l'usage. Et cette notion de construire l'usage, elle invoque la question de la matérialité, des mises en œuvre constructives, euh, toutes ces questions euh, essentielles, un peu cachées, qui en même temps sont là pour être au service de l'usage et de l'usager.